Donc, nous allons commencer. Merci euh, de répondre présent et bienvenue au Lundi des Resses, autour du livre euh, Écrire avant la nuit, euh, de, écrit par Anne-Marie Merle Béral, neuropsychiatre et psychanalyste, et Rémi Piello, euh, neuropsychiatre et rédacteur en chef de la revue Empan. Nous allons passer une heure ensemble. Donc, euh, la partie, euh, les auteurs euh, vont échanger autour de leur ouvrage. Et euh, dans la deuxième partie, vous pourrez leur poser des questions en cliquant sur le bouton euh, lever la main. Voilà. Rémy, Anne-Marie, euh, je vous donne la parole. Merci, merci à Anne, et merci de nous, aux éditions EURES de nous accompagner pendant cette heure. Hein euh, très sympathique que vous soyez présent euh, ce qui serait bien c'est que vous puissiez mettre euh, quand même euh, pas le son bien sûr mais euh, l'image comme ça pour, pour qu'on puisse vous voir euh, et qu'on se sente avec Anne-Marie moins seul face euh, euh, à cet ordinateur alors euh, le livre qu'on a écrit qui est sorti déjà il y a quelques temps hein, puisque ça fait deux mois à peu près qu'il est sorti euh, on va essayer de vous le présenter, de, de nous présenter, de présenter le livre, son contexte, euh, ensuite on vous lira quelques extraits de, du livre, et puis en même temps, après, euh, hein, nous pourrons euh, discuter ensemble hein, du contenu et puis des questions personnelles que vous pouvez vous poser par rapport à, euh, par rapport à ces questions. Alors, tout d'abord, c'est un livre qui est qui n'est pas un livre sur le départ, alors que le titre pourrait peut-être le faire penser, Écrire avant la nuit. C'est plutôt un livre sur le retour. Sur le retour, et je pense que ce qu'on a voulu faire avec Anne-Marie, c'est surtout un livre qui montrait notre tendresse par rapport au vivant. Alors, tendresse par rapport au vivant, euh, alors vous dire… D'abord, qui nous sommes euh, bon, Vous avez un homme et une femme, euh, deux neuropsychiatres, donc, qui sont psychanalystes et qui, euh, finalement, euh, se retrouvent euh, au moment du vieillissement, hein, puisque nous avons chacun 80 ans. Et donc, ce n'est pas rien. Mais en même temps... Euh, où nous avons l'impression que ce qui nous semble important, c'est de pouvoir rester vivant. Je crois que c'est Ricœur qui disait « rester vivant jusqu'à la fin hein ». Euh, et donc, c'est un tout petit peu dans cette optique-là que nous avons, nous avons réfléchi. Nous sommes en, en même temps euh, de personnalités différentes, puisque nous sommes donc psychanalystes. Nous avons une maison mère, un peu au niveau psychanalyste, qui est la Société psychanalytique de Paris. Mais euh, vous avez Anne-Marie même qui s'est beaucoup plus intéressée à la psychosomatique, euh, moi beaucoup plus aux enfants et aux adolescents. Et puis, depuis finalement, on s'est rendu compte à l'occasion de ce livre que ça faisait à peu près 50 ans qu'on travaillait ensemble, peut-être même plus. Hein. Nous avons écrit deux livres, euh, un livre en commun qui est euh, un livre sur les enfants uniques, puisque nous sommes nous-mêmes enfants uniques, et puis, euh, j'ai fait la postface euh, d'un livre qu'elle a écrit qui s'appelle euh, « la fin, la fin du temps euh, ». Nous avons aussi en commun une amitié. Une amitié, je pense que souvent, les, les amitiés professionnelles sont extrêmement profondes parce qu'elles permettent de grands partages. Euh, partage par rapport à la solitude de nos métiers et puis par rapport à la solitude de la vie aussi. Et puis, nous avons une passion commune, qui est la passion de l'écriture. Alors, voilà à peu près qui nous sommes. Alors, ce livre est arrivé dans un contexte un peu particulier, c'est-à-dire qu'il est arrivé pendant le confinement, un peu peut-être avant, mais il a été beaucoup travaillé pendant le confinement, dans des allers-retours par mail, puisque hein, c'était la seule façon que nous avions de pouvoir nous rencontrer. Euh, je, je crois qu'il y a aussi un autre élément aussi euh, qui est euh, la guerre en Ukraine, hein, euh, qui a bouleversé tout le monde, et puis qui a réactivé pour des gens de notre génération des, des souvenirs passés, des souvenirs passés euh, plus ou moins plus ou moins difficiles. En tout cas, euh, qui ont remis en nous ont remis dans un paysage ancien. Alors. Comment ce texte est, est, est venu Ce texte est venu d'abord, Anne-Marie a travaillé sur, euh, sur son enfance et a écrit un texte qui était à destination familiale, qui était pour ses enfants, comme beaucoup de personnes d'un certain âge qui écrivent euh, au soir de leur vie sur euh, leur enfance et, et leur vie, euh, donc à destination familiale. Et puis après, euh, j'ai lu ce texte. On a discuté ensemble hein, de multiples reprises, et il nous a semblé tout d'un coup que ce texte pouvait euh, sortir de cet univers familial et pourquoi pas euh, en faire un livre. Un livre, c'est-à-dire euh, quelque chose qui nous permette de de l'ordre de la transmission. Mais on pourra en discuter tout à l'heure ensemble, ou en tout cas du, du passage, du passage euh, au public, euh, c'est-à-dire euh, aux gens qu'on connaît, mais aussi à l'anonyme. Et pourquoi Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là que beaucoup de personnes confrontées au vieillissement euh, se mettent à écrire sur leur enfance. Et donc, on s'est posé la question de, du pourquoi. Et c'est peut-être une des questions qu'on aura à débattre dans l'heure que nous allons passer ensemble. Pourquoi euh, des gens comme nous hein, mais aussi, je dirais, des gens qui sont des écrivains euh, et qui, au soir de leur vie, se mettent à écrire sur leur enfance. Et on s'est demandé de, de quoi il s'agissait et qu'est-ce que c'était cet enfant qui apparaissait au moment du vieillissement. Voilà à peu près le contexte. Je vais donner la parole à Anne-Marie, maintenant, qui va vous parler un tout petit peu de comment, elle a, elle a, comment ce texte elle l'a bâtie, comment elle l'a travaillé un tout petit peu. Et puis après, euh, nous continuerons ensemble en lisant chacun de notre côté euh, des extraits euh, de ce livre. Anne-Marie Oui, alors je reprendrai ce que tu viens de dire. Euh, déjà, de euh, façon très précise, quand on écrit euh, un texte qui va être destiné à, à une publication, il me semble que pour moi, trois questions se posent. C'est comment, pourquoi et pour qui Alors comment Rémi, tu as commencé à le dire. Cette, cette idée de parler d'un épisode très précis de mon enfance m'est venue effectivement pendant le confinement et la guerre en Ukraine peu après parce que j'ai retrouvé là une une impression commune avec ce que j'avais vécu dans mon enfance c'est l'angoisse et l'impression d'être enfermé d'être contraint d'être privé de liberté et ça c'était la période de la guerre pour moi j'étais donc très petite à l'école à l'époque. Et donc, effectivement, j'ai commencé à l'écrire à usage familial et Rémi a pensé que ça pouvait être un, un objet de, de travail. Alors, j'ai revu le texte dans ce sens et la première préoccupation, je suis toujours dans le comment, c'est-à-dire comment j'ai écrit ce texte, la, ma première préoccupation a été dramaticale, si je peux dire, enfin, en fait, identitaire, c'est-à-dire comment Parler de moi au passé et il m'a semblé tout de suite hors de question de dire « je ». Euh, je crois que je ne pouvais pas être collée à, à cette petite fille que j'avais été et, et en étant une adulte qui parle de cette petite fille, ça m'était impossible j'ai vagabondé vers le tu, en pensant à un livre de Paul Auster qui s'était dédoublé et qui s'adressait à un double. Mais ça m'a paru très, très théorique, enfin très mimétique, donc ça ne m'a pas convenu. Et finalement, j'ai choisi la troisième personne. Mais je ne pouvais pas dire « elle » non plus, je ne pouvais pas la nommer non plus, parce qu'un autre prénom m'aurait semblé une trahison. Donc, euh, j'ai décidé de l'appeler « la petite ». Et « la petite » était la façon dont on me désignait à cette époque, les adultes, et me permettait d'avoir une distance suffisante avec cette petite fille, que je faisais revivre, en somme, et que je voyais, puisque un souvenir qui était, ce sont des souvenirs qui sont très visuels, qui nous sont revenus par, par petites scènes, euh, et qu'à ce moment-là, j'ai pu mettre en récit de cette façon. Euh, je pense à ce que disait Elsa Schmitt, qui dit qui, sur euh, le souvenir traumatique, c'est-à-dire que ce souvenir, ces souvenirs, que j'ai écrit ne m'ont jamais quitté. C'est-à-dire que la question n'est pas de s'en souvenir, mais de les oublier. Et ils sont, pour moi, cette période est inoubliable. Et d'ailleurs, l'ayant transformé en enfant de papier, la Rémi qui en parlera tout à l'heure, euh, j'y je, je, pense toujours. Ce sont des souvenirs qui sont absolument gravés. Voilà. Est-ce que je pensais que hein, c'est finalement des souvenirs qui se situent tous à, à peu près autour de la de l'âge de la latence, hein, entre deux, deux ans et 8 ans. Et huit ans. Et période ans. Et ans et Donc c'est l'âge de la latence. C'est pas des souvenirs d'adolescence ou des souvenirs plus. Euh, plus adolescent ou adulte, c'est situé dans une certaine période et ce sont des souvenirs traumatiques. Alors, l'autre question que tu t'es posée quand oui. même hein, et qu'on a beaucoup débattu ensemble, c'est-à-dire euh, hein, cette espèce de conflit de loyauté, est-ce que j'ai oui. le droit, que le droit de, de parler de ma famille euh, qui sont partis, mais est-ce que j'ai le droit de, de pouvoir éventuellement les remettre en question à travers mes souvenirs qui sont des souvenirs traumatiques et alors, moi, l'idée qui m'est venue, c'est que, de toute façon, euh, euh, peu importe, hein, euh, je pense que l'important, c'est toujours de rester dans le vivant, c'est-à-dire qu'en euh, parlant et en écrivant ses souvenirs, elle permettait aussi à ses parents de rester vivants, hein, d'être dans, dans le vivant. Hein. Et c'est oui. une question que, que alors, à plusieurs reprises, tu, tu as dit, on, on arrête et puis après, on reprend. Et chaque fois, moi j'étais sur la question de hein, finalement, euh, euh, des parents sont vraiment morts le jour où il n'y a plus personne qui en parle, qui parle d'eux. Et que donc c'est toujours dans, être dans le virus qui me semble essentiel. Oui, alors d'autant que euh, au fil de ce travail, j'ai découvert que bien sûr, euh, je ne suis pas sûre de ce que je dis, c'est-à-dire que c'est l'aspect euh, euh, affabulatoire qui peut, qui peut se poser. -ce que, mais c'est vrai, enfin ce n'est pas croyable. Est-ce que j'ai vraiment vécu ça D'autant que la chronologie n'est pas respectée, je ne suis pas du tout sûre de l'ordre dans lequel j'ai placer les, les souvenirs et euh, la part de, de l'imagination puisque ce sont des souvenirs très liés à l'environnement avec des descriptions dans ma tête très précises de l'environnement où je me trouvais et, et de l'entourage mais c'était davantage les lieux que, que les personnes d'ailleurs mes parents, je me suis posé la question, oui, mais ils sont en filigrane. Enfin, De toute façon, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire que c'est aussi un texte écrit sur l'absence. C'est-à-dire que tout ce qui comptait, justement, mes parents, n'étaient pas là. Et finalement, je n'en dis rien, puisque c'est l'aspect négatif de, du texte, tout ce qui n'est pas écrit. Voilà. Alors, on pourrait se poser la, la question du, du statut de cette écriture. Hein ce n'est pas une autobiographie Absolument, ce n'est pas une autobiographie. Euh, ce n'est pas une autofiction non plus, mm -hmm. véritablement, bien que la question de la fiction donc, se pose forcément, je crois, quand on écrit sur soi. Mm -hmm. euh, alors, voilà. Moi, j'avais l'idée que c'était une autographie, oui, c'est ce que tu as Alors, dit. Alors, ce c'est pas de moi, hein. c'est de Jean-Baptiste Pontalis euh, qui dit que euh, l'autographie, c'est une graphie de soi, graphie, hein, graphie de soi, euh, qui crée un jeu par le biais de l'écriture. C'est-à-dire que euh, l'écriture, finalement, est une espèce de miroir sans teint. Hein. La feuille blanche est un miroir sans teint sur lequel s'écrit en miroir notre vie ou des instants de notre vie et ça crée donc par l'écriture une autographie c'est à dire quelque chose qui, qui permet de, de créer un jeu par, par l'écrit et je trouvais que c'est intéressant par rapport à tes hésitations sur écrire à la première personne je tu il ou elle et d'ailleurs, on pourrait citer à, à l'infini euh, les auteurs qui ont écrit sur eux et qui se sont heurtés à la même chose, euh, qui ont parlé aussi d'autoportrait. Euh, mais justement, dans, dans l'autoportrait pictural, le, le peintre se regarde. Hein. Euh, et dans cette autographie, telle que, telle que tu le dis, c'est en effet euh, euh, beaucoup plus éloigné complètement projeté. Avec en même temps, dans le processus d'écriture sur la feuille blanche, euh, l'écriture finalement c'est quoi C'est l'écriture réprime ou refoule l'image. Anne-Marie hein euh, a parlé des souvenirs traumatiques qui sont avant tout visuels dans son écriture et l'écriture finalement permet de distancier du visuel, euh, L'écriture réprime, refoule l'image, mais en même temps est un, un leurre, puisque c'est une nouvelle image, l'écriture, qui est créée. Et qui finalement, entre cette image refoulée et l'écriture, qui est un leurre, parce que c'est aussi une image, eh bien, ce, ce profile en lointain, hein, ce qui est fondamental dans la vie d'un individu, c'est-à-dire euh, hein, l'image maternelle fondamentale, la mère environnement, mais aussi la mère, la mère objet, objet d'amour, mais pas que. Alors, puisqu'on est resté un petit moment sur le comment, hein, c'est-à-dire les moyens, les détours que j'ai dû effectuer pour arriver à, à écrire quelque chose qui était peu élaborable, qui le reste d'ailleurs, j'aimerais passer au pourquoi. Alors, je trouve terriblement difficile de mettre son dedans dehors hein, c'est-à-dire exposer ses tripes ou exposer son, son cœur, c'est quelque chose qui est éminemment euh, difficile enfin presque que euh, j'aurais trouvé interdit hein. euh, on, on s'est posé la question oui, de l'obscène est-ce qu'on a hein, est-ce qu'on a le droit de détaler de, oui. de telles choses Et alors euh, on peut les étaler dans ce cas, à mon avis, parce que ce qui aurait été obscène n'est pas dit. Que bien évidemment, euh, j'ai choisi euh, des tablettins euh, de type naïf. Euh, et donc, pourquoi je voulais les mettre dehors Ce n'est pas du tout dans un espoir de catharsis. Ça n'a pas du tout eu cette fonction. n'est pas dans dans l'hystérie, là, on est dans le traumatique. Et donc, ce n'était pas non plus pour me délivrer d'un poids que je n'aurais pas retrouvé, dans, ce n'est pas le cas. C'était une nécessité de, de le dire. Et je me suis rendu compte récemment que c'est quelque chose que je n'avais pas, cette période n'a jamais été abordée au cours de... Mon analyse ou mes analyses. J'ai justement jamais parlé de ça. Et comme si je le réservais à, à cette écriture tardive. Et alors là, évidemment, dans le pourquoi, il y a le pourquoi de tous ces gens âgés qui écrivent sur leur enfance. Alors en dehors du fameux livre de la sagesse, à l usage familial, il y a probablement cette même nécessité. De, de retrouver euh, le début quand on approche de la fin c'est-à-dire dans le livre je parle de, de rebrousse-temps, je parle de, de l'entonnoir d'expériences de, qui sont proches euh, euh, de, des expériences de rapprochées où tous les souvenirs reviennent en foule on le sait ce sujet a été très bien étudié c'est-à-dire une j'ai beaucoup pensé aussi au chaman, euh, tel qu'on en voit ou on en lit des, des, des démarches qui consistent à retrouver les esprits. Retrouver les esprits, c'est se retrouver soi, retrouver son enfance, l'objet primaire, oui, et puis aussi soi, soi identitaire, soi identitaire. Peut-être que je pourrais là lire ce, oui. ce passage où je, je l'écris. Une femme se penche sur son passé et voit au loin une petite fille brune avec des nattes relevées sur la tête et deux petits nœuds papillons blancs. C'est elle, au début de sa vie, au cours d'une période de plusieurs années restée gravée en elle, à la fois très lointaine et très proche. Le temps n'est pas passé. Au lieu d'être scandé par le rythme des saisons, il s'est figé sur des images de vieux films en noir et blanc qui se succèdent, se bousculent, année après année, sans chronologie ordonnée. Les saisons se marchent dessus, empiètent l'une sur l'autre, la neige silencieuse d'un grand parc côtoie les feuilles rousses de châtaignier dans le désordre, ou grâce à une proximité de sensations retrouvées agréables. Ou au contraire, un dortoir triste et froid et la soirée au balcon à regarder et à entendre les martinets ont en temps commun la reviviscence d'un chagrin intense. C'était la guerre, la peur, la solitude, la faim. Le pire était l'absence de papa et surtout de maman. Où était-il elle avait compris qu'elle s'était réfugiée à la campagne pour avoir à manger et être à l'abri des Allemands. Mais eux, ses parents, où étaient-ils Quand reviendraient-ils La petite n'a pas maintenant, les décennies après, de vrais souvenirs organisés, mais seulement des séries d'images, toujours les mêmes, des impressions plus que des émotions, comme si elle y était sans y être. La femme adulte regarde cet album de photos où elle se voit petite fille, comme la petite fille elle-même se regardait vivre une succession d'instants sans les habiter. À l'intérieur du temps figé, elle regarde ensemble, non pas une vie d'enfant, mais une fiction. Voilà poser le cadre et il me fait rebondir sur la question de la photographie la photographie pour laquelle on peut se référer bien sûr à Roland Barthes dans la Chambre claire, la stupéfaction quand il découvre la photo de sa mère dans le jardin d'hiver, de sa mère enfant, elle a donc été cette petite fille. Et cette sensation d'étrangeté qu'il exprime si bien est ressentie dans le, le travail de ce texte et se ressent toujours pour moi. Euh... Alors, ce qu'on voit bien, c'est, finalement, dans le travail d'écriture, c'est la création d'un objet enfant. Hein, c'est une espèce de, de poupée psychique, mm -hmm. hein, euh, d'une poupée psychique, euh, avec laquelle euh, tu essaies d'entrer de, en contact. Euh, et donc, vous vous parlez l'une l'autre. Et il me semble que ce, ce, cela, euh, on le trouve dès euh, l'enfant petit, quand l'enfant petit a un compagnon imaginaire ou quand l'enfant petit euh, euh, commence à, à se voir hein, et à se reconnaître, à s'entendre dans la glace et dans la mesure où il crée un double de lui qui va être une espèce de, de compagnon, euh, d'ange gardien finalement, avec lequel il va voyager tout le long de sa vie avec des moments de difficulté, c'est-à-dire au moment de l'adolescence, où tout d'un coup, adolescent, il ne veut plus de cet enfant petit en lui, euh, donc euh, il va l'endormir ou il va vouloir le supprimer. Euh, les parents en feront un deuil difficile de cet enfant petit qu'ils perdent au moment de l'adolescence leur, de leur fils ou de leur fille. Et ce n'est que finalement très tard dans la vie, dans les remaniements de, du vieillissement, que cet enfant va réapparaître. Mais c'est toujours un enfant inventé, hein, comme disait anne Marie tout à l'heure, hein, ce n'est même pas un enfant de fiction, c'est un enfant inventé. Et la fonction de cet enfant inventé, c'est d'être une caisse de résonance, d'être une, une mise en perspective, euh, finalement, de, de, pouvoir, de pouvoir continuer à parler avec soi-même. Avec soi-même. Et donc, cette petite fille-là, on voit la petite, hein, qui est une création. Hein. C'est à la fois un souvenir, elle est porteuse aussi des éléments traumatiques euh, de la petite enfance, hein. mais elle est chargée de ces éléments traumatiques. Elle ne pourra pas en faire autre chose que d'exister et de pouvoir dialoguer avec euh, la personne. C'est-à-dire cette petite, c'est elle et c'est moi. Et donc le début et la fin euh, se retrouvent. Donc il s'agit d'une recherche identitaire pour les personnes âgées dans cette nécessité fréquente, très fréquente, de d'écrire sur leur enfance. Et le, le dernier paragraphe, et de, de faire un, un véritable raccord identitaire. Oui. Hein, à un moment où certains éléments se délitent de par la crise de, du vieillissement, hein, et l'enfant est finalement la boussole et l'organisateur, hein, peut-être l'organisateur pour euh, déjà un projet. Oui, oui le troisième point, c'est donc comment on écrit, pourquoi on écrit, et puis pour qui pour qui, pour qui, pour qui. C'est-à-dire que là, c'est une question que se sont déjà posées de nombreux écrivains psychanalyste en particulier, Et donc là je rejoins la pensée d'André Green qui disait que on écrit pour le lecteur anonyme, un peu comme ici nous vous parlons finalement sans vous voir. Mais en même temps, en vous lisant des extraits de ce texte, euh, ce texte n'appartient plus à la personne qui l'a écrit. Il s'en détache. Qui s'en tâches, mais à ce moment-là, vous devenez porteur de ce texte, parce qu'à partir de ce texte, vous pourrez euh, broder votre propre histoire ou vos propres souvenirs. Alors, si vous voulez bien, on va lire encore un ou deux extraits, et puis après, on espère que vous poserez des questions et que nous pourrons partager ensemble un second moment. Sur la lecture des, des passages euh, destinés surtout à ceux qui n'ont pas lu le livre, je pensais peut-être que peut tu pourrais reprendre Rémi euh, un passage qui, qui montre que cette période n'était pas que tristesse et abandon, et qu'il y avait aussi découverte euh, d'événements découverte totalement inconnus par la petite et qui étaient des éléments de, de cruauté, mais très vivants. Alors, je vous le lis. Alors déjà, vous voyez, en lisant un texte que je n'ai pas écrit, euh, je me l'approprie, et en même temps, il éveille en moi des choses extrêmement personnelles. Donc c'est ça aussi le partage. C'est ça le partage que la personne âgée finalement dans la solitude de la personne âgée, parce que plus on avance en âge, plus là, il y a une forme de solitude difficile au niveau de perte d'amis, de perte d'être cher, etc. Euh, ça permet hein, de, de garder du vivant et d'être ensemble. La grande distraction du village est de tuer le veau chaque semaine. Quant à Augustine, c'est aussi faire ça, comme un homme. Elle est courageuse et forte. Rien ne lui fait peur. C'est son gagne-pain essentiel. Elle achète le veau au fermier, le tue elle-même, puis le débite et le vend. Un dur travail d'homme qu'elle est la seule à faire. Elle est respectée pour cela. Le veau est ici, pendant la guerre, un animal sacré, au-dessus des autres. La petite l'a compris. Il n'y en a qu'un par semaine pour Tante Augustine. Sa mort le lundi est aussi importante que la messe du dimanche. L'événement a lieu dans un petit hangar au centre du village. Des hommes amènent le veau, attaché avec des cordes. Il est en général blanc et marron. Il a l'air effrayé, comme s'il entrevoyait ce qu'il attend. Il a de gros yeux exorbités qui font de la peine, mais on ne peut rien faire. Elle le regarde avec respect. Les hommes aident tant Augustine à attacher la pauvre bête qui beugle sur une espèce de table en bois. On ligote ses pattes arrière, puis ses pattes avant. Il crie et se démène. Il fait pipi et caca. Les hommes se retirent vers l'arrière. Tante Augustine va le sacrifier. Ce moment est chaque fois terrible et beau. Cérémonieusement, elle arrive avec un grand couteau de boucher et le lui enfonce fermement dans le cou. Cela semble très facile. Il suffit d'avoir la main solide et de ne pas avoir peur. Son visage est impassible. Le veau est égorgé en un tour de main. Après, il cesse, petit à petit, de s'agiter, il crie plus faiblement, il tourne de l'œil. Il y a énormément de sang partout qui ruisselle sur le sol en terre battue. Plus tard, il faudra l'éponger avec de la sciure. La petite a parfois la tête qui tourne un peu à cause de cette odeur âcre qui sent la mort. Elle reste debout. À côté, elle assiste à la mort du veau sans montrer d'émotion, car elle croit que son devoir est de pouvoir regarder ça sans branché comme les autres, alors qu'elle est intérieurement horrifiée, presque évanouie. Curieusement, elle est en même temps sensible à une sorte de beauté sauvage et forte à son côté presque religieux, un sacrifice obligatoire. Elle admire la force de sa tante, seule pour affronter sa dureté nécessaire. C'est ça la vie Parce qu'après on va manger le veau et vendre des morceaux tendres et roses pour gagner un peu d'argent. C'est la guerre ici, à la campagne aussi. Oui je pense que cet extrait euh, montre bien euh, la force de vie qui reste même dans les situations les, les plus désespérantes et euh, me fait penser à, à ce que disait Pierre Marty au sujet de, à propos de cette cruauté, il disait au sujet de, du sadisme de vie qu'il opposait au sadisme de mort. Ça, c'est un très bel exemple de sadisme de vie, c'est-à-dire celui qui secoue, mais qui secoue, mais dans le sens de, de le surmonter et de lui trouver une beauté et d'y retrouver de la vie. Et vraiment, c'était ce spectacle-là. On ne va pas entreprendre le débat sur la corrida, mais <rire> moi, je pense à ça. Il faut avoir vu tu le vois. Écoutez, ça fait plus de demi-heure qu'on parle. Oui. Euh, je pense qu'on serait très heureux de, que vous nous posiez des questions ou que vous vous associez sur euh, ce que nous avons dit. Certains d'entre vous ont lu le livre, d'autres euh, le découvrent. Donc, je pense que ça nous paraît très important de pouvoir partager tout ça. Donc, pour pouvoir parler, vous mettez une petite main euh, jaune et je crois que Ahm, qui doit être notre ange gardien, doit être par là pour... Euh, et vous ouvrez... Oui, notre... bien sûr. N'hésitez pas. Dernièrement, j'ai eu des échos au niveau de personnes qui, sont, qui travaillent en maison de retraite hein, et qui m'ont interrogé justement sur euh, cette question, c'est-à-dire le travail d'écriture. Vous avez des gens qui font des ateliers d'écriture aussi dans des maisons de retraite hein, par rapport à ces questions. de. Alors, ce qui, Pour avoir échangé très rapidement avec eux comme ça, ce qui m'a semblé… Euh, Important. Et ce qu'a relevé Anne-Marie tout à fait au début de son propos, c'est que finalement, plus que des souvenirs précis, ce sont des atmosphères, ce sont des ambiances. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme une recherche des lieux que l'on a habité, avec une mise en tension des cinq sens, c'est-à-dire hein, le voir, entendre, goûter, sentir, toucher et que c'est beaucoup sur ces, ces souvenirs qui sont pas forcément des souvenirs, mais qui sont des impressions et des ressentis et qu qui sont revécus à certains moments grâce au travail du vieillissement, qu'on retrouve et qu'on essaie de, de mettre en mots. Rémi, on va donner la parole à Hélène Cassignol, allez-y. Oui, bon, bonjour, mais écoutez, c'était passionnant, mais, mais en fait, Rémi, vous venez peut-être en partie de répondre à la question que je voulais poser à Anne-Marie parce que je voulais justement lui, lui lui demander comment elle avait réussi à se, voilà, à se, se mettre dans cette dans cette disposition hein, pour retrouver effectivement hein, ce, ce que vous appelez la, la période, l'âge de latence, revenir si. Enfin, si loin hein, dans, dans, dans elle-même, comment, et puis vous avez aussi, Anne-Marie, vous euh, parler de de, euh, de, de, de, de, de vous n'avez pas dit ça exactement, mais de pratiques un peu chamaniques, comment vous arrivez à vous, à vous mettre dans, cette, euh, ouais, dans, dans cet état-là eh Il n'y a absolument aucun effort, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est... Euh, cette séquence de, de mon enfance est toujours restée gravée en moi et je vis avec en somme mmh. bon. euh, ma recherche a été de comment en parler euh, sans dire je mais c'est l'environnement qui qu l'a suggéré comme je disais c'est à dire la, la même atmosphère de guerre d'attente d'attente parce que alors ça l'attente c'est extrêmement important euh, comme euh, j'attendais, hein. c'est une période où j'ai attendu. Le retour des parents Oui. Puisque... Ou un événement. Alors justement, pourquoi le, la mort du veau est importante Parce que là, quand c'était la mort du veau le lundi, j'attendais un événement vivant. Oui. Je pense que ce que propose Anne-Marie, c'est qu'il faut différencier euh, les souvenirs euh, des reviviscences, de flashs, de flashs souvent visuels, euh, qui euh, nous arrivent dans la vie euh, sans qu'on les ait attendus. Mm -hmm. Le souvenir, pour qu'il y ait souvenir, il faut qu'il y ait oubli. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la phrase d'Elsa. Oui. C'est impossible à oublier. Donc je ne l'ai voilà. jamais oublié. C'est inaccessible au refoulement. Ce n'est pas de cette nature. Ce sont, ce sont donc des flashs traumatiques. Des flashs mmh. traumatiques, et nous avons tous, plus ou moins, suivant les rencontres de la vie, des flashs ouais. traumatiques, c'est-à-dire des éléments qui sont inélaborables. Qui, où on se demande si, si c'est vrai ou pas hein, elle l'a dit tout à l'heure mmh. c'est pas croyable c'est inénarrable euh, on ne peut pas l'oublier on ne sait pas où le loger dans notre psychisme et ça revient donc ça ce sont des ce ne sont pas des souvenirs, ce sont des flashs traumatiques, donc avant tout visuels, mais pas que visuels. Oui. Hein, on le retrouve au niveau du toucher, on peut le retrouver au niveau du toucher. Au l niveau de l'odorat. Du goût. Du goût. Du goût. Hein, oui. hein. Tout ce qu'atteint le Covid. Voilà. D'ailleurs. Ouais. Oui. Hein, et, et je crois que le Covid nous a… Le Covid et, et cette répétition qui n'en finit pas, et cette guerre, même si on n'a pas vécu, notre génération l'a vécu, mais d'une certaine façon, puisqu'on était enfant, euh, je, je prends euh, remettre en question notre identité à chacun. Et en remettant en question notre identité à chacun, il y a ces moments d'ouverture, euh, d'ouverture qu'il faut qu'on puisse accueillir euh, et puis les écrire. Ça ne guérit pas, mais ça permet de, de vérifier que dans la mesure où des gens anonymes le lisent, et peut-être… À cette occasion, trouvent eux-mêmes des souvenirs ou des flashs traumatiques qu'on n'est pas seul. Hein Parce que la grande affaire de notre vie, c'est quand même la solitude. Comment on peut être séparément ensemble ouais, Et Je ne sais pas si on a répondu à votre question là. Si, si, mais si, si, merci beaucoup, non mais si, parce que enfin, vous, avez, vous y avez répondu, parce que c'est vrai que enfin, je travaille en fait moi beaucoup avec des, des, des personnes âgées, mais je travaille sur leurs souvenirs. Et du coup, c'était bien, parce qu'effectivement, ça vous l'avez dit au départ, mais c'était bien de me remettre dans ce contexte de, de, euh, de flash, de flash traumatique. Et je pense que me l'avoir redit là, ça m'a… Ou même sans qu'on soit traumatique, c'est des, des choses que non… On a vécu de façon très précoce, mais qui reviennent, si vous voulez. C'est un peu comme… Tu avais fait un travail à un moment donné sur euh, euh, les, les lieux de naissance, hein, le berceau. Hein. On, a, on a tous en soi un, un berceau, mm -hmm. hein, c'est-à-dire un, un lieu avec des formes, des couleurs, euh, une maison, des pièces, si vous voulez. Quelque chose qui est proche du rêve, mais qui n'est pas un rêve. On n'a pas parlé du rêve, tiens. Parce qu'on oui. aurait pu parler du rêve, oui. rêve et cauchemar. Oui, c'est-à-dire que ce travail-là, en effet, ce travail psychique d'écriture tel que nous en parlons, est très analogue au travail du rêve. C'est pour ça que j'ai parlé du chaman aussi, en effet. C'est-à-dire qu'il exige une régression euh, topique, temporelle. Euh, oui, ça c'est vrai. Mais pourquoi je parle de ça Allez. On va peut-être donner la parole à Catherine Isa, oh qui, pose des questions, qui Souhaite poser une question. Allez-y. Oui, bonjour. Euh, C'est pas tant une question qu'une réflexion que m'inspire euh, cette conversation et je vous remercie pour cette, euh, cet échange autour de votre livre parce que euh, il, il, il me semble en fait dans ce que vous dites qu'il y a quand même des éléments déclencheurs qui ramènent. Ces éléments qui sont restés dans la mémoire, effectivement, vous dites que ça est toujours resté là. Mais quand même, c'est un des éléments déclencheurs qui les ont fait poser sur le papier, puisqu'il euh, y a eu des rappels avec le confinement, euh, des rappels qui ont revivifié par vos sens, par vos ressentis, euh, ce que vous expliquez, et si j'ai bien compris, et, et aussi les, les, la guerre. Euh, J'accompagne moi aussi, je travaille auprès des personnes âgées et, et effectivement c'est particulièrement euh, évident que euh, la guerre en Ukraine a, a créé dans les EHPAD beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse et ce que vous décrivez est donc très intéressant et moi ça me fait penser que quand on a un événement dans la, la, la, la jeunesse euh, qui, a, qui a marqué, hein, je veux, traumatisant ou marquant, euh, et qu'on est dans une fratrie par exemple ben, on ne raconte pas cet événement de la même manière chacun dans, dans sa fratrie et ce qui me fait dire qu'on euh, a à la fois ce qui s'est passé et puis il y a aussi le roman qu'on en fait et, et, et ce, que vous, vous, vous, ce que vous racontez là ça me fait penser qu'on a chacun un roman de vie et c'est ce roman de vie qui est important, ce que vous racontez même si ce n'est pas la réalité parce que vous dites de, je ne sais pas si c'est euh, on on Est-ce qu'on peut vérifier qu'à euh, à, ce âge-là, il se passait ça exactement Et c'est comme ça que vous l'avez vécu, donc c'est ce roman de vie, pour moi, il est vraiment intéressant. Et, et je pense que la façon dont vous le proposez, c est, c est, ça me semble que c'est une manière d'intégrer sa vie, du début à la fin, à partir du moment où vous êtes en train de revenir, effectivement, euh, en arrière. Et, et, et, et vraiment, je, je vous remercie pour ce travail, parce que c'est… Ça, ça ouvre des perspectives, effectivement. Avec, euh, euh, le, vous parliez de, de, des personnes en Ehpad ou en maison de retraite, euh, ça ouvre des perspectives de, de travailler ensemble justement des, dans, dans l'écriture. Moi, j'ai accompagné une dame qui, qui avait la maladie d'Alzheimer et, et elle, elle, elle était très très en colère après tout le monde. Elle criait. Et en fait, cette dame avait, avait avec sa mère euh, avait été donc, à sa naissance, sa mère lui avait dit qu'elle était laide et elle l'avait donnée à sa belle-mère, donc à la grand-mère à élever. Et cette dame, euh, un jour par hasard, j'avais du papier et je pensais qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, donc elle ne savait pas écrire, et bien, elle, elle s'est mise à écrire et toute cette histoire avec sa mère, elle l'a écrite sur du papier, avec une toute petite écriture, bien, et, et c'est pour ça que je rejoins ce que vous dites. Bon, c'est vraiment très intéressant votre travail je n'ai pas lu le livre donc j'ai hâte de le découvrir euh, parce que c'est c'est important je pense effectivement bon, il, y a, il y a le côté laisser une trace parce que c'est vrai que on, là vous parliez au départ de votre famille, donc laisser une trace de votre histoire au sein de la famille mais laisser une trace en tant qu'être humain, je pense être vivant jusqu'au bout parce que on voit bien que dans les EHPAD on n'est pas vivant vraiment jusqu'au bout Merci en tout cas pour cette, ce partage. Il ah, faudrait mettre le micro. Voilà. voilà. Ah, il est à nouveau désactivé Rémi. Voilà, ça y est. Hein c'est bon. Là, c'est ouvert, là. Hein tout à fait. Bon, euh, vous avez parlé de, de, romans, de romans de vie. Euh, on peut penser au roman familial, un tout petit peu de l'enfant à l'âge de, de la latence, qui s'invente des parents. Hein euh, mais je, je pense qu'il y a aussi un autre aspect, avec ces souvenirs, qui sont euh, des souvenirs très, très archaïques et qui font… Euh, appel au cinq sens hein, entendre, voir, sentir, euh, odorat, etc. C'est aussi euh, la poésie. Hein. Je pense qu'il y a une certaine forme de poésie, et dans le texte d'Almarie, je trouve qu'il y a euh, une recherche poétique, hein, une recherche poétique qui est une façon de transformer un souvenir. Elle ne l'a pas fait forcément volontairement, je ne sais pas. Hein. Mais euh, dans la poésie, c'est les mots au plus près du corps et c'est les mots euh, au risque au risque de l'incompréhensible voilà la poésie et je pense que dans ce travail poétique qu'on peut faire dans des ateliers d'écriture ou qu'on peut faire aussi avec des il n'y a pas besoin si vous voulez il n'y a pas besoin d'être d'être très fort en orthographe ou en français pour faire de la poésie on fait de la poésie à partir des éléments les plus les plus archaïques de soi et la poésie c'est avant tout identitaire le roman c'est dans un roman il y a un début un milieu et une fin c'est à dire qu'il y a du travail de deuil dans un roman dans la poésie il n'y a pas de travail de deuil on est sur l'identitaire mm. on est sur soi. le corporel sur... et sur le corporel et je pense que dans l'écriture euh, à ces âges de la vie on est sur une recherche dans la mesure où le corps est interrogé dans le vieillissement. Le naufrage corporel de la personne d'un certain âge, même si le terme est un peu exagéré, mais, mais pourquoi pas hein? Je pense qu'il y a quand même une recherche de tenir debout ce corps qui, qui vacille, si vous voulez. Et donc la recherche poétique me semble aussi très, très intéressante dans la rencontre avec des personnes d'un certain âge. Hein, en EHPAD comme ailleurs, Alzheimer ou pas, hein, comme vous le dites fort bien, ce n'est pas parce qu'on a un Alzheimer qu'on ne peut pas travailler sa mémoire aussi d'une certaine façon euh, et, et, et la mettre en récit. Hein. Il nous reste une dizaine de minutes. On est branché toujours. Oui, oui, on est branché. Poser une question. Bonjour Anita, contente de t'avoir. Il faudrait activer votre micro, Anita, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon Oui. oui. Là, vous m'entendez Oui. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est que moi aussi je j'écris. J'écris aussi sur ma famille et que bon, votre chance à vous c'est d'être enfant unique <rire> et que ce n'était pas mon cas parce que je suis d'une famille nombreuse et que c'est vrai qu'à chaque événement il euh, y a une lecture personnelle en fonction aussi de sa place dans la famille et que quand on écrit sur sa famille euh, et qu'on est issu d'une famille nombreuse c'est difficile pourquoi c'est difficile parce que ben, ce qu'on a écrit euh, les autres n'ont l'ont pas vécu de la même manière et vous renvoie le fait que ce que tu as dit c'est pas vrai puisque, euh, ils n'ont pas la même lecture que nous. Et moi là je suis en train d'écrire un, un roman où j'ai utilisé la même technique que vous, c'est-à-dire qu'au début j'ai mis le jeu et après j'avais lu un livre où la personne parlait du frère, de la sœur et moi, comme j'ai une famille nombreuse, bah, j'ai parlé euh, de la fille qui est après est devenue une femme, du père, de la mère, du cadet, de la cadette, ce qui me permet d'avoir une distance et de pouvoir être beaucoup plus libre. Et euh, c'est vrai qu'à la fois, il y a les souvenirs et puis il y a aussi ce qu on, comment on a vécu ces souvenirs. Comment, bah, par exemple, moi, je, je parle d'une faiseuse d'ange. Dans mon quartier, il y avait une faiseuse d'ange et les gens... Euh, Chuchoter par rapport à cette personne, moi il y a des choses que je ne comprenais pas, je ne savais pas ce que c'est, et je m'inventais plein de choses par rapport à ces, cette faiseuse d'anges que j'ai compris après. Parce que dans une famille nombreuse, on n'a pas les mêmes parents. On n'a pas les mêmes parents, on n'a pas la même place. Non, chaque enfant a un parent différent de son frère ou son. Ce qui rend les parents et uniques finalement. Bien, voilà. Voilà. Ce mais c'est est... compliqué, compliqué entre frères et sœurs à ce moment-là. Voilà, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'on n'écrit pas un roman, on écrit plusieurs romans parce que le lecteur, euh, chacun s'approprie le livre, comme, comme il était dit précédemment, et que chacun le, le voit avec ce qu'il est aussi, le livre. Et moi, je, je me souviens de. Une fois j'ai lu le même roman qu'une collègue, et, et quand on a discuté, on n'avait pas du tout compris la même chose parce qu'elle a été appropriée avec son histoire. Oui, et moi je me suis. Moi, je le grand privilège, c'est que les frères et sœurs peuvent parler ensemble de leurs parents, c'est-à-dire se mettre dans une position critique à l'égard de leurs parents, tandis que l'enfant unique est toujours seul avec son parent et ne peut le raconter à personne, ce qui souligne l'aspect de, de fiction et qui va se trouver forcément dans la tentative d'écriture. Il, il ne peut pas comparer. Mmh, tout à fait. Mais comparer, c'est compliqué aussi. <rire> Parce qu'il y a des points de vue différents. Ce oui. pas facile. Des fois, je me dis que j'aurais aimé être enfant unique. <rire> voilà, merci en tous les cas. On peut donner la parole à Mariette Gerbert. Oui. Oui, vous, vous, vous parlez. Bonjour Rémi, ça va. Il y a des souvenirs qui balaient tout ça. Moi, je ne me souviens pas devant l'enfance. Je me souviens de ma vie avec mon mari qui est mort. C'est tout. Oui. Est-ce que, que ça Oui, j'écris ça. Est-ce que ça rentre aussi dans, dans votre façon de voir ou des souvenirs de souvenir de qui balaient tout le reste Ah oui, euh, j'associe avec... Je te laisse sans voix, Rémi Hein Comment Je te laisse sans voix, Rémi Je non, te non, laisse sans voix Du tout, du tout, tu ne me laisses pas, <rire> pas sans voix, mais c'est Anne-Marie qui a envie de... De répondre et je répondre train, après. J'étais en train de répondre que mon association, euh, de, à partir de ce que vous dites, et, et le euh, mon beau père, mon beau père qui, qui actuellement est bien mort, évidemment, euh, a écrit une chose dans sa vie sur laquelle il revenait très souvent. C'était la bataille de Dunkerque, qui, à laquelle il a participé, et il avait écrit un petit carnet euh, qu'on a fait agrandir d'ailleurs, qu'on a donné aux enfants et c'est plus traumatique qu'il n'y avait pas c'est un souvenir fabuleux, historique aussi il n'a écrit que ça et c'est comme s'il ne se souvenait que de ça de sa vie voilà je crois que ce que tu dis Mariette c'est euh, ça le, le traumatique le traumatique, c'est-à-dire qu'il y a des souvenirs qui sont tellement forts qu'ils oblitèrent les autres. Euh, les autres sont obligés de se réfugier au fond de soi, mais ils sont très, très loin de soi. Et que aussi, des souvenirs euh, de mort d'un être cher, c'est aussi la difficulté qu'on a de, de pouvoir polir euh, ces souvenirs, de pouvoir les transformer dans un travail de deuil qui nous permet à ce moment-là peut-être de loger la personne chère dans une partie de soi qui permet aux autres souvenirs de pouvoir revenir à la vie un peu. Mais c'est difficile et on a tous plus ou moins vécu des choses de ce genre, mais peut-être pas aussi importante que ce que tu disais, toi, de ton côté. La mémoire est quelque chose de vivant. La mémoire est vivante et de temps en temps, euh, elle dérape, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se fixer, hein, de se fixer parce que sinon elle se délite et à ce moment-là, on risque d'en perdre sa propre identité. Donc la mémoire est à la fois continue, vivante, mais il faut veiller à ce qu'elle soit vivante et pas trop fixe. Mais Je ne sais pas si c'est une réponse. Et puis peut-être tu donnais… Tu... Demandez pas une réponse, hein, tu posais simplement comment toi tu voyais les choses. Qu Il y a des souvenirs qui en effacent d'autres, ou qui, qui prennent oui. la place d'autres oui. oui. hein, parce qu'ils sont oui. trop forts émotionnellement et trop forts au niveau des. Hein, euh, oui, trop forts émotionnellement, et puis en même temps, je pense que souvent, euh, souvent quand on on perd un être cher, il me semble qu'on a peur de l'oublier, qui fait qu'on le fixe, et que le jour où on peut en rêver, à ce moment-là, on est sûr qu'on ne l'oubliera pas, parce qu'une partie de nous continue à, à le rendre vivant. Et puis, de toute façon, tant qu'on est vivant, la personne chère elle est vivante elle aussi. Merci. À bientôt. Il y a d'autres questions ou pas S'il n'y a pas d'autres questions, et comme le temps passe, on peut peut-être demander à Anne-Marie de nous lire un dernier texte. Peut-être vous donner envie de lire un le texte dans son entier. Le texte sur le. Oui, alors le texte, je dirais, fondateur de, de mon souvenir inoubliable euh, est l'épisode des Martinets. Les soirs de juin, les Martinets arrivent en vol groupé à grande vitesse, traçant des vagues noires au-dessus des toits d'ardoise dont les petites maisons grises en pierre sont serrées les unes contre les autres pour se réchauffer en poussant des cris aigus. Ils se déplacent d'un point à l'autre de l'horizon de la fenêtre, tels de petits avions de chasse agressifs. Ils piquent vers le sol, puis remontent à grande allure vers le ciel. Ils débarquent chaque soir à la même heure, avant le crépuscule, quand le soleil commence à baisser. La petite guette se rendez-vous avec appréhension, car leurs cris vrillent ses oreilles, et lui font un peu peur, comme s'ils allaient l'attaquer. Elle les sent méchants comme les Allemands, mais elle ne peut s'empêcher d'aller à la fenêtre chaque soir pour ne pas les manquer. Elle regardait de la même façon les soldats allemands à la fontaine. Les Martinets survolent un grand bâtiment en face de chez Tante Madeleine, qu'on appelle Pouponnière. On dit qu'il sert à recueillir les bébés abandonnés. Il lui semble souvent les entendre crier aussi, les bébés, et leur bruit strident se mêle au caillement des martinets. Elle ne sait pas pourquoi elle pleure, là, à cet instant, sinon qu'elle est envahie jusqu'au fond du ventre d'une douleur profonde qui lui vient du cœur, s'installe comme un malheur complet qui habite en elle. Peut-être qu'elle ne pourra plus vivre. Le désespoir. Elle sanglote en se cachant. Elle continue à vivre les jours tels qu'ils sont, comme si de rien n'était. Elle croit tout pouvoir porter, l'ennui, la solitude, l'absence d'autres enfants, les bleus dans le dos. C'est comme ça, mais les martinets, non, pas les cris des martinets. Ils font trop mal ou ça fait mal. Les cris des bébés abandonnés, mêlés à ceux des martinets, brillent le cœur, ils le percent et ils se vident de larmes tant retenues. Au bout de quelques jours, l'invasion des martinets finit, ils disparaissent comme ils sont venus, et le ciel semble léger et gentil. Une journée entière vide, et une heure de douleur avec les martinets. Merci Anne-Marie, merci Rémi, merci à euh, tous. Colette Hénard, vous souhaitez tout. poser une question, je pense J'ai vu ça apparaître sur l'écran. Et peut-être c'est... Colette, voulez-vous participer, intervenir Voilà. C'est bon comme ça Vous m'entendez Oui, oui, c'est bon. Ah, bon. Ben, J'ai compris. Je demandais si vous avez écrit d'emblée avec l'idée de, de publier. Parce qu'il me semble que ce n'est pas tout à fait la même chose. Que si on décide d'écrire et après on, on décide de publier. Et justement, je, il me semble que j'ai bien dit qu'au départ il n'y avait aucune idée de publication. En ah, voilà, j'ai manqué ça. Je ne vous entends pas toujours bien, Marie. Oui, oui. non, non, pas du tout, puisque c'est euh, en montrant le texte à Rémi, toujours pendant le confinement, que lui est venue à lui l'idée de le publier, ce qui m'a posé problème. Ah, ce qui fait que c'est pour ça qu'on est deux, hein, parce que moi j'ai pas écrit le texte, j'ai écrit une partie théorique qui est à la fin du livre. Hein, ah, c'est ce que je me demandais, oui. Hein, qui était est une partie question. théorique, mais ce texte aussi, c'est pour ça que on a tenu à ce que nous donnons soient ensemble, hein, parce que hein, Le texte d'Anne-Marie, je l'ai beaucoup motivé pour qu'elle le retravaille et pour que nous puissions constamment le revoir ensemble pouvoir en faire une à publication, faire un de en faire un, un objet de travail et un objet de, de publication, c'est-à-dire de, de transmission, de, de passage à d'autres, la mesure où nous ne sommes pas les seuls hein, à vivre euh, cette époque-là, l'âge que nous avons et le travail d'écriture, et que le travail d'écriture est quelque chose que nous partageons depuis de très nombreuses années. Donc toi, tout ce que tu as écrit n'est pas, pas une histoire de vie, c'est euh... C'est une réflexion. Vous n'avez pas encore fait. le livre. Tout à fait. Alors, mon histoire de vie, puisque je suis à l'âge aussi où on écrit sur l'histoire de vie, c'est dans un autre livre qui vient de paraître, hein, qui est « Des psychanalystes racontent l'exil », dans lequel hein, euh, j'ai écrit euh, avec euh, six autres euh, psychanalystes un tout petit peu euh, « Ma vie d'enfant exilée euh, ». Mais ce n'est pas dans ce livre. Ce livre, c'est « Autour d'Anne-Marie », et moi, c'était la partie théorique. Mais en même temps, euh, dans le travail à deux, il y a quelque chose de très fort qui passe, puisque oui. nous avons déjà un passé commun, hein, d'avoir écrit un livre sur les enfants uniques et d'avoir euh, écrit une postface d'un livre d'Anne-Marie sur euh, la fin de son père. Oui. Oui, voilà. Maintenant, peut-être... Anna... <rire> Merci. Anne, on te donne la parole. En oui. tout cas, nous, on vous remercie très merci. fort hein, d'avoir participé à cette heure merci. ensemble. Merci. Voilà, merci à tous, oui, de votre participation. Et donc, je vous invite à vous procurer le livre « Écrire avant la nuit », dans lequel vous pourrez découvrir le texte très touchant d'Anne-Marie, « Le temps des Martinets ». Voilà, ben nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année et serons ravis de vous retrouver pour un prochain, les prochains lundis d'RS dès janvier. Voilà, pour cela, n'hésitez pas à consulter l'agenda des éditions RS et de vous abonner à notre newsletter. Voilà, très bonne fin, fin de journée. Au revoir, au, au revoir tout le monde. Merci et bonne fête.